Calculer le triple de la somme des nombres A, B, C, sachant que A plus 23 égale B plus C, et que B plus C divisé par 4, ça fait 18. Calculer le triple de la somme des nombres A, B, C. Ça veut dire que je veux calculer 3 fois la somme A, plus b plus c c'est ce que je veux trouver 3 fois a plus b plus c sachant que ça et ça oui est ce que je peux trouver quelque chose hein? d'ici je crois que je vais trouver B plus C. B plus C, ce nombre divisé par 4, ça fait 18. Alors ce nombre s'obtient en multipliant 18 par 4. Égal 72. B plus C est donc 72. Vérifions, 72 divisé par 4 égale 18. B plus C, 72. Il me faudrait le A. Et A, je vais le trouver d'ici. Parce que A, c'est égal à B plus C, moins 23. A égale B plus C, moins 23. C'est-à-dire A est égal B plus C qui est 72, moins 23. A égale 49. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B plus C, alors 3 fois A plus B plus C est égal à 3 fois, A c'est 49, B plus C, plus 72 égale 3 fois 49 plus 72, 9 plus 2, 11, 1, je reviens un 1, 4 plus 7, 11, plus 1, 12, égale 363. Et je ne saurais jamais combien ça fait A et combien ça fait B. Je connais que leur somme. Savoir sans savoir trop. Ou savoir sans trop savoir. C'est pareil.